Salut mes amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement, extrêmement sensible. J'espère que vous l'aurez aimé, la méthode pour provoquer la chance et créer sa réussite. Je vous demande d'abonner de, ce channel, surtout apprécier le contenu que je fais sur ce channel. Il n'y a pas de chance sans effort, sans aucun effort. Pour réussir dans la vie, il faut, il faut se battre. Il faut travailler durement. Certaines fois... Tu as travaillé durement pour construire une belle maison, pour acheter une belle voiture, pour mettre sur pied une entreprise très rentable. Tout d'un coup, un ami te dit que tu sais que tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance d'avoir réalisé tout ce cycle projet. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de chance. Mais la personne, une fois, a oublié tant de sacrifices que tu as fait pour accomplir ce si grand projet. La personne a oublié combien de nuits que tu as perdu. Laisse-moi vous dire clair que là, dès qu'on parle de la chance, on voit la probabilité, on voit le hasard. Dès qu'on parle de la probabilité, cela peut être favorable ou défavorable. Pour provoquer votre réussite, il faut travailler dur. Pour provoquer votre réussite. Il faut faire des sacrifices, pas de cesser de créer, il faut pas de cesser de penser sur de nouveaux projets que vous avez dans le futur. Certaines fois, il y a des gens qui pensent que la chance est comme la manne qui tombe du ciel. Ils ne cherchent rien à faire. Laisse-moi vous dire clair que si vous voulez réussir dans la vie, il faut penser à provoquer votre chance pour être réussi. Il faut commencer à penser à comprendre la vie dans un autre sens pour donner un autre sens à votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de partager.